à sa sourire Demande 20 Distinguer la vérité des mensonges Béni sois-tu, Père bien-aimé Béni sois-tu, Mère bien aimée Que l'amour vrai en chaque cœur s'éveille comme un flambeau, afin que les esprits retrouvent le chemin des vertus, qui mène à l'accomplissement de l'être naturel et divin que nous sommes. Permet que chacun choisisse l'amour vrai et sacré, plutôt que se laisser aller à croire et pratiquer la propagande de fornication à tout va et que chacun distingue la bienveillance de l'esprit de domination. Sois béni infiniment pour tout ce que tu es, sans quoi rien ne serait possible. Merci